La décision que nous adoptons aujourd'hui est historique, c'est un immense pas en avant pour les forêts du monde, le climat, la biodiversité, mais aussi les droits humains et, il faut le rappeler, la régulation d'une économie devenue folle. Car les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Aujourd'hui, l'Union européenne est responsable de 16% de la déforestation à travers des produits comme le soja ou le cacao. Et donc, notre responsabilité, c'est de garantir aux Européennes et aux Européens qu'ils ne contribuent pas à la destruction des forêts à chaque fois qu'ils font leur course. Je veux vraiment remercier ici mes collègues, le rapporteur, les châteaux. Face à l'ambition du Parlement, c'est vrai que les trilogues n'ont pas toujours été évidents, nous pouvons nous féliciter d'avoir intégré des produits supplémentaires, comme le caoutchouc ou le papier imprimé, d'avoir obtenu également des pénalités plus fortes pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations. Nous resterons vigilants, car il est indispensable que ce texte soit élargi. Afin d'avoir un impact sur les écosystèmes fragiles comme les mangroves, d'inclure d'autres produits comme le maïs ou intégrer les acteurs financiers qui financent de nombreux projets menant à la déforestation, dans deux ans, certaines forêts auront atteint un point de non-retour écologique. Il y a urgence.